Salut à tous et bienvenue sur Naughty Dog Mac pour un deuxième Dog News. Il y a quelques minutes, on vous parlait d'un report, hélas, de The Last of Us Partie 2, à une date inconnue à cause du coronavirus. Et pendant qu'on réalisait l'article et la vidéo, PlayStation, pour nous remonter un peu le moral, a publié 14 nouvelles images inédites du jeu qui, on vous le cache pas, sont sublimes et sont beaucoup plus belles. Que la présentation de l'Outbreak Day en fin d'année 2019. On y découvre donc Joël, Ellie, Dina, des séquences du jeu et une image attire notre attention, cette séquence à cheval où on voit Joël avec une femme qui n'est pas Ellie. Et si Joël serait finalement jouable, un peu comme Ellie est jouable dans la première opus, c'est une hypothèse qu'on va vous élaborer plus tard lors d'une prochaine émission en live, mais en tout cas pour le moment, on se tait et on vous laisse admirer ces 14 images en vidéo et si vous voulez les voir tranquillement sur votre ordinateur dans la description de la vidéo, vous retrouverez notre article avec les images en HD. Bonne soirée à tous, n'oubliez pas le petit like, le partage, le commentaire, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait et on se dit à très vite sur NautiDogMai. Bye.